Si on regarde les adresses que, que l'on a, donc on va voir qu'en fait on va encore perdre de la place, car on a ici donc un, un format d'adresse qui va être relativement figé à l'heure actuelle. Donc si vous regardez les RFC, les RFC qui décrivent l'adressage, on se retrouve, on ne, on ne voit pas ces frontières de manière aussi claire. Mais dans la réalité, eh bien, on a donc des frontières d'usage au niveau du réseau. Donc les trois premiers bits, c'est 001, on n'y touche pas. Et normalement, dans les règles d'adressage d'opérateurs normaux, de taille normale, eh bien, on a 48 bits qui vont être alliés, euh, alloués pour définir l'opérateur. Donc par exemple, à Télécom Bretagne, vous verrez souvent 2001, euh, 660, 73, 01. Et donc, ce, euh, ce préfixe ici correspond, pardon, c'est des bêtises, ça c'est le client, ça ça correspond à un ISP, qui est Renater, et ici ça correspond un client de Renater qui est Télécom Bretagne à Rennes. Si mes souvenirs sont bons, à Brest vous avez 2001-660-7303. six cent soixante soixante Non, j'aime personne de la maison. Donc on a ce préfixe deux points points slash donc, quand vous êtes un client, d'un opérateur, normalement, on va vous donner un slash 48. Derrière, vous allez avoir 16 bits qui vont numéroter vos sous-réseaux. Donc vos sous-réseaux, c'est donc par exemple toute la structure d'adressage d'un site, par exemple à Télécom Bretagne, Marc Fradin, donc à Lou, c'est euh, 16 bits, pour euh, numéroter donc tous les liens, tous les réseaux que l'on a su, sur le campus. Donc ça, ça vous fait une longueur de 64 octets. Et ce que l'on a derrière c'est encore 64 octets qui vont servir à identifier votre machine sur un lien. Donc ça veut dire que ici, on va avoir un énorme gaspillage. Puisque ici, on a 2 puissances 64 valeurs possibles. Alors je n'ai pas fait le calcul, hein, vous pouvez le, le faire. Mais si vous regardez par exemple un lien Ethernet, vous allez vous retrouver avec, une, mettons, une cinquantaine de machines sur votre lien. Donc c'est très peu. Donc 50 valeurs parmi 2 puissance 64. Alors là, il y a un gaspillage énorme. Alors ce gaspillage a un intérêt, parce que derrière, on va pouvoir refaire de l'autoconfiguration. Alors vous rappelez le truc, premier cours, on avait parlé d'IPX, un protocole fait par Novell, qui était génial parce que les machines s'inséraient dans le réseau et Novell avait enfin ce protocole avait disparu des réseaux parce que IPX, quelle était sa structure C'était deux octets au début pour donner le numéro de réseau et derrière 48 octets pour avoir l'adresse MAC de la machine. Et on ne garantissait pas, on avait, comme on était sur deux octets ici, on n'avait pas de, de garantie d'unicité, au niveau du numéro de réseau, donc aucune interconnexion possible entre des sites. Donc avec IPv6, on n'a pas ce problème, puisque ça c'est unique. Donc ça permet l'interconnexion, ça permet le routage au niveau mondial, et puis ça, ça permet d'identifier la machine. J'ai 64 bits, je peux par exemple y mettre une adresse MAC. Et donc je me retrouve dans les, euh, les configurations d'IPX. Donc je peux avoir de l'autoconfiguration. Alors on va voir par la suite que mettre l'adresse MAC c'est plus vraiment la meilleure méthode. Mais à l'origine, quand IPv6 a été conçu, on avait en tête cette idée de refaire de l'IPX, mais en autorisant la connectivité globale. Alors, si vous regardez les, les premiers standards, cette partie ici, qui permet d'identifier la machine sur le réseau, était sur 48 bits. Mais l'I3E ayant sorti des identifiants sur, sur 64 bits, eh bien, l'IETF s'est aligné sur ces, sur ces identifiants sur 64 bits alors comment on les appelle donc les 48 premiers bits c'est ce qu'on appelle un préfixe global ensuite vous allez avoir le subnet ID et puis ensuite l'interface ID alors cette frontière ici 64 bits de chaque côté c'est quelque chose de de figer ou presque dans le code des, des équipements. Donc, vous ne pourrez jamais la modifier. Par contre, la frontière entre client et sous-réseau, eh bien ça, c'est des choses que, que l'on peut faire évoluer. Alors, si je reprends un exemple, si je reprends par exemple Renater. Renater, on a vu, s'est fait allouer un slash 32, donc 2001, 660, par le Ripe NCC. Maintenant, Renater dispose de 16 bits pour numéroter ses clients. Donc les universités françaises, les centres de recherche. Donc nous, on a eu 7301. Et donc combien de clients peut avoir Renater Un peu plus. On est sur 16 bits. Donc, on peut avoir 65 535 clients de puissance 16. Maintenant, chaque client peut créer 65 535 réseaux. D'accord Alors, si je me place d'un point de vue universitaire, centre de recherche, il est peu, proba peu probable qu'en France, on ait besoin d'autant de numéros de clients. Il n'y a pas 65 000 universités sur le territoire. Maintenant, chaque université avec 65 535 sous réseaux doit pouvoir s'en sortir. Donc, ce plan d'adressage-là est correct pour un opérateur professionnel, genre RENATER. Maintenant, si on regarde FREE ou ORANGE ou SFR, ben, si on regarde ces chiffres-là, ce pas génial c'est-à-dire que Orange a le droit à 65 000 clients. On est, je ne sais pas, plus d'un million, je pense. Donc, ça ne marche pas. Et Madame Michu a le droit de mettre 65 535 réseaux chez elle. Donc, n'est pas non plus une solution. Donc, dans ces cas-là, vous allez avoir des propositions, par exemple, pour permettre d'allouer aux clients un peu plus de place, par exemple, on a 20 bits ici, ou 24 bits pour numéroter le client. Et donc, si on fait un 24 bits ici, on va donner un... Alors, je me trompe pas. On avait donc... Pardon. On avait 16. Oui, on peut donner un slash donc, euh, 56, par exemple, au client. Un slash 60. N'importe quelle valeur, entre... 64 et 48. Et plus je donne des SID de petite taille aux clients, plus je peux avoir de clients de l'autre côté. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, déjà, si je donne un slash 60 à madame Michu, ça veut dire qu'elle a le droit d'avoir 16 sous-réseaux chez elle. Ce qui est déjà pas mal. Donc, ça, c'est une approche. Alors, juste au passage, si vous regardez bien les longueurs que j'ai données eh bien j'ai toujours donné des multiples de 4 alors généralement on essaye quand on fait de l'IPV6 de donner des, le préfixe de longueur multiple de 4 parce que 4 c'est l'unité de notation ici donc quand je donne un slash 60 en fait il n'y a que le dernier chiffre qui devra être rempli par le client. Les autres seront euh, le préfixe que vous allouez. Et donc, ça simplifie énormément la représentation sur le papier de l'adresse, et ça va aussi simplifier énormément la gestion du DNS. Donc ça, c'est une, une règle. Quand vous pouvez, eh essayer de l'appliquer, parce que ça vous facilite la vie au niveau de la représentation. Alors, en IPv6, j'ai l'habitude de dire qu'il faut apprendre à gaspiller. Ça, c'est un problème, que, une vision qu'on a perdue avec IPv4. Avec des HD ratios de 0.95, eh bien, en IPv4, maintenant, on est habitué à essayer d'utiliser au maximum le plan d'adressage. Ce qui vous complique énormément la vie, pour arriver à cet optimal, et en plus, qui vous fait des représentations assez complexes à gérer. En IPv6, on retrouve de la place, donc en gaspillant un peu, on simplifie aussi la, la gestion du réseau. Donc une possibilité, par exemple, pour aller vers le grand public, c'est de garder cette logique en disant, les Slash32 sont alloués aux ISP, et ensuite les ISP vont allouer à leurs clients. Alors, si vous regardez la, la distribution, les adresses allouées, vous voyez que vous avez un ISP qui a reçu un slash 13 de, je pense, de l'IANA. Donc, quel est cet ISP C'est-à-dire qu'il y a 10 bits imposés puisque les trois premiers sont 0,1. Donc ça, c'est le Department of Defense qui a un bel, bel espace d'adressage. Après, on a deux ISP qui ont eu un slash 19. Donc, 19, premiers bits d'alloué. Donc, France Télé ça s'agit de France Télécom et Deutsche Télécom. Donc, si on regarde le préfixe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ici on a les 3 bits 0, 0, 1. Et donc, pour arriver au slash 19, ici, on a... 16 bits qui permettent de numéroter l'ISP donc ça, ça me donne mon slash 19 maintenant vous rappelez à un client normalement je dois lui allouer un slash 48 d'accord ça veut dire que ici il me reste 29 bits pour arriver à ce slash 48 donc ici ça fait combien de clients un slash 29 alors on peut prendre une, une, un repère 2 puissance 32 c'est 4 milliards à peu près donc 2 puissance 31 c'est 2 milliards 2 puissance 30 c'est 1 milliard 2 puissance 29 c'est un demi milliard de clients c'est pas mal et me dire, ouais, mais est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on pourrait par exemple donner un préfixe à tous les ISP de la Terre et chaque ISP pourrait avoir un demi-milliard de clients. Alors on regarde ici, un ISP c'est combien Un ISP c'est 16 bits, donc 65 000 clients. ça enfin, 65 000 ISP, possible. Il y a combien de pays sur Terre Ou à peu près 200. C'est-à-dire que dans chaque pays, on a le droit à 300 ISP, mettons de la taille de France Télécom. Et chaque ISP a le droit à un demi milliard de clients. Alors, non, pour les Chinois. C'est peut-être pas suffisant, donc on peut en donner un peu plus. Mais pour un luxembourgeois, pour euh, un Boutanais, c'est largement suffisant. Même pour un Français, le jour où France Télécom aura un demi-milliard de clients, bah, euh, ça marchera mieux. Donc, on est vraiment sur des grands chiffres. C'est-à-dire que chaque client, si chaque client se voit attribuer un slash 48, eh bien, ça ne pose pas de problème. Le plan d'adressage tient la route. Donc, et quand on voit les clients ici, ça veut dire que ce sont les clients ADSL, les clients fibres, les clients 3G, les clients professionnels, etc. Donc, ça veut dire que euh, si vous avez un abonnement euh, à la fois en ADSL et en 3G, bah, vous pouvez recevoir deux préfixes. Un, un slash 48 pour la 3G, un slash 48 pour la DSL. Et donc on ne sature pas cet espace d'adressage. Derrière vous, vous avez le droit sur chacun de ces préfixes de créer vos 65 000, 000 sous-réseaux. Et sur chacun de ces sous-réseaux, vous avez la possibilité d'avoir 2 puissance 64 machines. Donc on est dans tous les cas sur des très grands nombres. Donc, on ne sature pas les plans d'adressage, et on voyait qu'on va même vers une stabilité des préfixes. En IPv4, par exemple, un des gros défauts que l'on avait au niveau de la location, c'est que vous, aviez, vous receviez du RIPE NCC, ou de votre registre, un petit bloc de préfixes. Donc, vous les allouez, vous les attribuez à vos clients, et ensuite, bah, vous redemandiez au RIPE NCC d'autres préfixes et vous receviez un autre bloc beaucoup plus loin un autre endroit dans l'espace d'adressage d'IPv4 vous l'attribuez à vos clients et ainsi de suite donc quand vous vouliez faire de l'agrégation après, bien c'était compliqué parce que vous étiez obligé de d'annoncer plusieurs blocs de préfixes en IPv6, ben, quand vous allez recevoir quelque chose ben, suivant votre taille vous pouvez avoir quelque chose de très très grand et donc, comme c'est très très grand, et eh bien, normalement, vous aurez beaucoup de mal à le saturer. Et donc, comme vous aurez beaucoup de mal à le saturer, vous allez vous retrouver avec une agrégation beaucoup plus facile à faire dans le réseau. Donc, on verra, on retrouvera moins de, de préfixes dans le réseau, rien que par les règles administratives. Et dû au fait que la longueur des blocs donnés aux ISP est importante donc ça c'est un avantage ça va nous, nous simplifier la, la vie du réseau alors normalement en plus là j'ai pris de mauvaises règles d'attribution parce que là vous voyez j'attribue plus un plus un plus un plus un ce qui est une erreur à pas faire parce que si je fais ça si un client grandit trop par exemple ce client demande encore un préfixe et eh bien je serai bloqué parce que j'en ai à louer un autre plus loin. Donc la meilleure stratégie pour allouer que ce soit pour les registres ou pour les ISP, eh bien c'est de découper donc d'espacer le plus possible les préfixes. Comme ça vous avez deux évolutions possibles. Un client donc vous donnez que ce bloc-là un client mais s'il grandit, eh bien vous pouvez lui donner quelque chose de plus grand. Si par contre vous avez un nombre plus important de clients, eh bien vous pouvez diviser et donc donner entre les espaces libres. Et de cette manière-là, vous évitez la fragmentation de l'espace d'adressage. Donc c'est des choses qu'on commençait à faire en IPv4, mais on était vraiment très à l'étroit, on ne pouvait pas le faire euh, sur une bonne échelle. En IPv6, on peut le faire de, de manière beaucoup plus efficace.